chat, Facebook, Instagram, enfin, c'est tout. Snapchat pour moi c'est genre un jeu quoi, on fait les flammes, c'est juste une photo par jour, c'est juste un jeu pour moi. Instagram j'utilise pas trop, c'est juste pour regarder des vidéos mmh. sur euh, les stars de réalité et euh, Snap pour parler avec mes amis. C'est pas un truc d'extraordinaire de... quoi, c'est juste pour parler avec des amis mais autrement ça m'intéresse pas. Bah, je suis bon, je suis... avant j'étais plus active sur Snap et Instagram maintenant j'utilise je... bah, plus euh, trop d'accord pourquoi parce que ça m'intéresse plus les gens ils racontent trop leur vie sur Snap bah moi en fait dans ma famille beaucoup utilisent des réseaux sociaux mais moi je n'en utilise aucun je préfère envoyer des messages euh, ou appeler ça m'intéresse pas trop je préfère euh, tout simplement les voir euh, communiquer dehors et les voir en vrai euh, moi j'utilise euh, Snapchat Instagram, surtout, et j'utilise YouTube et tout. Enfin, c'est pas un réseau social, si. Bah, YouTube, et euh, voilà. Bah moi, j'utilise Snapchat, Instagram et un peu Facebook. C'est plus facile à communiquer. Enfin, on peut envoyer des messages de loin, quoi. Et c'est gratuit. Et, euh, bah, c'est tout. Tu peux savoir la vie des gens Ouais. Snapchat, il y a des stories histoire des, ouais. des gens populaires et tout de la journée aussi ouais. et euh, Instagram euh, c'est plus pour savoir euh, pour rigoler et tout pour voir les vidéos qui sont drôles et tout ouais Snapchat Mais... c'est euh, Instagram c'est plus des vidéos et Genre. Snapchat c'est plus pour savoir les nouvelles ouais voilà parce que en fait je, ça, Snapchat parce que ça me permet de communiquer avec mes amis et de voir l'actualité qui se passe et Instagram, pour, euh, tout, parce que j'aime beaucoup le foot, euh, j'en pratique et du coup, ça peut je peux savoir les actualités sur mes footballeurs préférés. Mm -hmm. euh, J'ai Facebook, Insta, Snap, euh, j'utilise aussi YouTube. Bah, des photos de moi ou mon copain, j'en poste sur Facebook. Euh, après, beaucoup mes animaux. Quoi. Après, je fais pas de posts euh, autres. C'est ouais, mes animaux ou moi et mon copain. Quoi.